Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Ceci est une œuvre d'art. Alors oui, je vais vous parler de bouloir, de presse-fruits, de presse-agrumes et de grille pain Mais là, on a affaire à une œuvre d'art. Comme je le disais, c'est une collaboration qui est importante et qui est complètement unique dans le monde de l'électroménager de la cuisine équipée entre Dolce Gabbana et Smeg. Quelle a été l'idée derrière tout ça C'est simplement de mettre l'Italie, de mettre l'Italie au centre de tout l'excellence à l'italienne, le design, les senteurs et l'art, l'art bien évidemment. Alors, ce projet s'appelle Sicily. Sicile, Sicily is my love. La Sicile est mon amour. Alors, vous l'avez compris. Pourquoi Pourquoi ce thème C'est extrêmement simple. La Sicile, c'est l'âme de Domenico Dolce et de Stefano Gabbana. Et donc ils ont voulu reproduire là-dedans tout toute l'art, toute l'excellence à l'italienne, toute la finesse. Et donc, vous allez voir que chaque dessin ici est particulier. Et je vais vous expliquer ce que ça représente sur chacun de ces trois électroménagers. Alors, chacun a ses particularités, la gamme va s'élargir encore, on aura un blender, etc. qui va sortir. Mais c'est surtout pour que vous compreniez la philosophie, l'histoire qu'ils ont voulu raconter et donc, honnêtement, je suis vraiment stupéfait et amateur de ce genre de choses. Alors quels sont les piliers pour une bonne collaboration entre Smeg et Dolce et Gabbana C'est très simple. Tout d'abord, fabriquer et assembler en Italie. Très important. Alors, tout ce que vous avez ici est dessiné à la main, donc ils viennent ensuite recouvrir les appareils, c'est important. Et alors, on pousse le bouchon. L'italien a cette faculté à aller dans le détail. Le packaging, les emballages sont dessinés et fabriqués en Italie. Donc on est sur un vrai produit italien. C'est important quand même de le signaler. Donc on est sur de l'art. Et donc maintenant, on va expliquer quelle est la particularité et les dessins de chaque électroménager de cette gamme Smile Ismailov. Alors ce presse-fruits, d'abord la couleur rouge, très important, c'est la couleur de l'Etna, le volcan en Sicile. Alors autre chose, vous avez des fruits qui sont le symbole, les oranges, les oranges de Sicile. Vous avez les figues de Barbarie, toutes ces senteurs de la Méditerranée. Alors, regardez, sous le logo Dolce Gabbana, vous avez le volcan qui est dessiné ici. Et tous ces petits dessins sont ce qu'on appelle des cartocci, ce qu'on appelle des cartocci, ces motifs colorés siciliens. Donc tout ceci raconte une histoire. Regardez les citrons, évidemment. Donc tout ceci raconte l'histoire de la Sicile et de cette magnifique île en Méditerranée. Pour le grippin, il est décoré des deux côtés, comme vous pouvez le voir. Il est décoré à la manière des boumoules et catare, qui étaient ces vases typiques, qui étaient ces vases en terre cuite traditionnels siciliens. Alors, on retrouve de nouveau, comme vous le voyez, des fruits et des, des, fruits et des légumes de Sicile, mais également des coques voyez, et les, les, les voiliers vo les voyez qui sont en fait, vous voyez également les oiseaux que vous pouvez retrouver ici. C'est donc tout ceci est un paysage, c'est également sentimental, c'est des paysages qui ont inspiré Dolce Gabbana, ces paysages de la Méditerranée. Alors pour la bouloire, elle est vraiment, si on regarde bien, elle est vraiment faite en deux parties. Vous voyez, tout d'abord, on a ici même le Made in Italy, qui est représenté et dessiné ici. Donc vous avez tout, en bas toutes les senteurs de la Méditerranée. Donc vous avez les cerises du Mont Etna, vous avez les citrons. Donc ça, c'est vraiment les, sens, les, les senteurs que vous pouvez ressentir là-bas. Dans la deuxième partie de la bouloire vous avez ces motifs colorés, typiquement siciliens, qui s'appellent paparuni, ce qui lui confère vraiment un look tout à fait particulier. Comme on disait, une œuvre d'art sur votre plan de travail. Alors, on est dans le coup de cœur, on est dans l'œuvre dans d'art. Comme ça, je vais vous ai un peu expliquer l'histoire, l'histoire derrière ces, ces électroménagers. Oui, en fait, ça reste à la base, des électroménagers. Après, ils sont, ils sont sublimés. Vous pouvez avoir une petite partie d'histoire chez vous si vous le souhaitez, mais comme ça, je vous ai fait partager quelque chose qui, personnellement, m'a fait vibrer et cette histoire qu'on peut raconter. Et donc, voilà. Comme ça, vous avez une petite idée de ce qui, parfois, nous fait des petits coups de cœur dans le monde de l'électroménager. Il y a encore des grands créateurs et c'est important de le signaler. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, laisser des commentaires, vous avez plus d'infos dans la description, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter, c'est nouveau, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao